Salut à tous, on se retrouve sur XboxLife.fr pour une nouvelle vidéo, euh, cette fois un peu technique, euh, et liée à la Xbox Series X. Comme vous le savez, la Xbox Series X a un disque dur SSD interne d'un Teraoctet, avec environ 800 gigaoctets utilisables euh, une fois qu'on retire l'espace pris par le stockage. Et donc, depuis ce SSD, vous pouvez lancer tous vos jeux Xbox Series X, Xbox One, Xbox 360 et Xbox Original aussi. Alors... La seule différence, c'est que les jeux Xbox Series X et Series S ne peuvent être lancés que depuis le disque interne. Ou alors, il vous faut une carte d'extension un petit peu onéreuse, aux alentours de 260 euros. Donc, la solution est éventuellement, pour les jeux qui ne sont pas Series X et Series S, de les mettre sur un disque externe pour garder votre disque interne pour les jeux optimisés. Donc, après la question est de savoir, sur les disques externes, si vous utiliser. Un disque dur traditionnel, donc un disque dur euh, qu'on appellera, enfin c'est un disque dur mécanique, hein, euh, voilà, c'est des disques qui tournent dedans, ou un SSD euh, qui est connu pour être beaucoup plus rapide. Donc on a deux disques durs Seagate dédiés euh, au Xbox. On va tester sur Series X pour voir si effectivement il est préférable de stocker et de lancer vos jeux euh, Xbox One 360 et original depuis un disque dur mécanique ou depuis un SSD. Donc pour tester ça, qu'est-ce qu'on a fait on a stocké sur les deux GTA V et on, on va chronométrer le, le lancement du jeu pour voir sur quel média il se lance le plus rapidement et si effectivement le SSD est vraiment plus rapide pour lancer un jeu sur Series X, chose qui n'était pas le cas notamment sur, sur Xbox One X. Allez, c'est parti pour la vidéo maintenant C'est parti, on lance GTA V. Alors pour l'instant c'est simultané, ou du moins presque, et là ça y est. Sur la droite, donc le SSD a pris un tout petit peu d'avantage déjà. Donc là bon il faut quand même attendre un petit peu, le jeu va charger, on a les phases d'intro avec le, le logo Rockstar mais déjà on voit qu'à droite le SSD a pris un poil de l'avance sur son chargement. Donc là ça commence à être un peu plus flagrant, donc on est déjà maintenant à 25 secondes, donc on va vraiment voir si le SSD est beaucoup plus efficace, là on est à quelques secondes d'écart pour l'instant sur les deux vidéos. Donc je rappelle qu'à gauche on a le HDD, à droite on a le SSD, le SSD est censé être plus rapide. Et pour l'instant ça semble se vérifier. Alors, On va voir effectivement sur le temps total effectif de chargement euh, ce que ça peut donner et on espère que le gain sera quand même notable. Donc pour réussir ce test euh, on a utilisé la même série X, euh, deux disques durs distincts, on a lancé plusieurs fois le jeu sur ces disques durs pour justement créer un cache qui soit le même et après bah, bien évidemment on les lance en même temps sur des vidéos qui sont déjà pré-enregistrées, bien évidemment. Alors, ça charge, ça charge. Je vais pas trop vous teaser la chose, mais quelque chose me dit que le SSD ne devrait pas tarder à être un peu plus performant que le HDD. Et voilà, ça y est, on est dans le jeu pour le SSD. Donc une minute, 24 secondes, ce qui est déjà hyper rapide. Donc voilà, revoit le SSD que j'ai utilisé sur la droite, qui est un SSD Seagate d'1 Teraoctet sous licence Xbox, et sur la gauche, eh ben on a toujours notre chargement, et c'est long, et c'est long, et on attend. Donc on est déjà à 1 minute 50, et on voit qu'effectivement là, il y a une différence qui est plus que notable entre le SSD et le HDD sur la Xbox Series X. Donc si vous voulez vraiment réserver... Euh, le disque interne, donc le SSD interne de votre Xbox Series X, vraiment pour les jeux optimisés, puisqu'ils ne peuvent se lancer que depuis ce SSD interne ou depuis la carte d'extension, et que vous voulez stocker vos jeux Xbox One et antérieurs sur un disque externe, là c'est assez flagrant, euh, il faut plutôt opter pour un SSD. Allez, et voilà, ça y est. Donc, 2 minutes 21 euh, pour lancer GTA V depuis un HDD. Donc, vraiment un disque dur mécanique euh, à l'ancienne. Voilà, donc on voit le résultat des deux. Hein, on a quasiment une minute d'écart entre les deux. C'est vraiment énorme. Alors, les différences peuvent varier d'un jeu à l'autre, suivant la quantité de données à charger. Mais voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt sur XboxLive.fr. Ciao